week-end pour moi et là je vais chercher le colis que j'attends depuis trois jours c'est parti voilà hein, la poste encore un service euh, on annonce un truc pour récupérer un colis, et comme d'habitude, c'est pas dispo. Voilà, et ben, on reviendra demain, c'est pas grave. Coucou Youtube, on se retrouve ce matin pour euh, aller chercher mon colis de, de, de... bon matin, il fait froid, c'est juste horrible. Et, euh, si je récupère mon colis, on rentre à la maison pour faire un petit unboxing, euh, charger la bête, et puis après, on ira faire quelques courses, en vue de mon shooting de demain. C'est parti Bon bah voilà, une fois de plus, euh, la poste brille... Euh, euh, euh, voilà, les, les colis sont pas livrés... Enfin, c'est un bordel sans nom... Euh, donc on va rentrer à la maison, on va faire 2-3 babioles, et puis on va revenir dans une heure, puisqu'il faut le temps que ces messieurs-dames fassent le tri. Voilà. One hour later. Tentative numéro 3. Wow. Vous savez quoi Toujours pas. Bon c'est pas grave, en tout cas là je vais aller faire quelques courses. Euh, allez acheter une lampe chez Leroy Merlin pour la chaîne YouTube parce que j'utilise actuellement les flashs et euh, ils se mettent régulièrement en ventilation donc ça fait un peu de bruit. Donc on va essayer de trouver un truc système D qui, qui puisse fonctionner et puis euh, les courses pour le, le shooting de C'est parti Je viens de voir une borne Amazon Pickup en sortant de la station service et je me demande si c'est un truc qui fonctionne bien. Est-ce que vous avez déjà essayé Si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Étape 1, le Roi Merlin. On va chercher la lampe. Je viens de recevoir un coup de fil de la poste, ils ont enfin retrouvé mon colis. Va falloir aller le chercher maintenant, pas avant 14h, parce qu'il ferme à 12h30. Donc en attendant on va aller finir les courses, et puis c'est parti pour récupérer le colis pour la quatrième fois. Pas trouvé ce que je cherchais, tant pis, on improvisera demain. On va bien voir avec le make-up et la déco de l'appart ce qu'on peut faire pour faire le shooting dans le thème que je souhaite réaliser. Allez c'est parti, La Poste, quatrième round. Que j'ai acheté et le colis après lequel j'ai couru tout l'après-midi est en fait ni plus ni moins qu'un gimbal, le Zhiyun Smooth Q, qui est aujourd'hui le concurrent direct du DJI Osmo Mobile. C'est un des gimbal les, les plus performants du marché actuellement. La grosse différence qu'il a par rapport au DJI, c'est qu'il est à peu près 3 fois moins cher, il coûte à peu près 135 euros, là où l'Osmo euh, Mobile est à euh, 330 euros de mémoire. Alors pourquoi cette différence de prix Tout simplement le Zhiyun est constitué de plastique là où le DJI lui est fait en magnésium. On pourrait imaginer du coup que le Zhiyun a une résistance bien moins importante que le DJI. Néanmoins quand on l'a en main, on n'a pas du tout une impression d'avoir un truc cheap en plastique. Il est lourd, il est bien équilibré, on l'a bien en main. La seule petite chose que je pourrais reprocher, c'est que la poignée est, est faite d'un plastique euh, lisse et du coup pourrait glisser assez facilement des mains. Là où on pourrait avoir un grip sur le DJI qui lui est un petit peu plus confortable et du coup offre une meilleure prise en main. Dans les choses sympas à savoir, il a à peu près 12 heures d'autonomie quand la batterie est pleine. Ce qui est énorme, c'est à dire que vous aurez déchargé votre téléphone portable avant même d'avoir épuisé le, le Ziyun. Il y a aussi un port USB qui permet de brancher n'importe quel autre téléphone pour pouvoir le recharger. truc sympa à savoir, le joystick est de plutôt bonne facture, toujours en plastique, mais il a une certaine résistance, on a vraiment la sensation de pouvoir téléguider le téléphone lorsqu'on a le, le joystick au bout du doigt. Vous avez également une fonctionnalité zoom avant arrière qui, soyons honnêtes, est pas des plus faciles à utiliser, j'ai pas encore bien maîtrisé le sujet. Autre truc cool, il est équipé d'un port standard pour mettre sur un trépied ce qui permet notamment quand on lui met l'option du follow de le laisser stable sur le trépied avec le téléphone en train de filmer directement l'appairage se fait assez facilement en allant télécharger tout simplement l'application Ziun sur l'app store ou le store android et ensuite il vous suffit d'appairer directement votre Zhiyun avec connecter your device, vous appuyez sur le bouton il va détecter directement par Bluetooth le Smooth. Une fois qu'il est connecté, voilà, c'est parti, on va pouvoir filmer. Là, ah, je vais vous montrer avec le joystick comment je peux aller de droite ou de gauche directement en utilisant le joystick. Vous voyez que la réactivité est quand même assez bluffante. Avec la fonction follow, vous pouvez voir que le Zhiyun capte mon visage et me suit quand je bouge. Si je me redresse, il va me suivre. Si je descends, il va me suivre également. Voilà. Vous pouvez voir que ça marche quand même plutôt pas mal. Alors pourquoi cet achat Tout simplement pour pouvoir filmer de manière stable quand je bouge. De cette manière là, quelles que soient les conditions dans lesquelles on filme, L'avantage d'un gimbal comme ça permet de stabiliser énormément l'image. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais pendant la session du follow, j'ai mis un gros shoot dans ma table de salon. Et finalement, l'image a quasiment pas sauté. Vous avez vu au début du vlog que quand je filme à main levée, ça tressaute dans tous les sens. c'est pas très agréable à regarder. Grâce au Zhiyun que j'ai acheté aujourd'hui, donc plus généralement un gimbal, ça va me permettre de vous offrir des vidéos beaucoup plus propres, beaucoup plus nettes, qui saute moins quand je me filme dans la rue. Ça me permettra également de faire des plans de coupe assez sympas, tout en gardant un rendu le plus cinématique possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas de la vidéo. Je me ferai une joie de vous y répondre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra d'avoir toutes les alertes quand il y a des nouvelles vidéos. Et puis moi, ça me fera plaisir. Et en plus, si vous voulez mettre des pouces bleus sur la vidéo, ça me fera encore plus plaisir puisque ça va me permettre de mieux référencer ma chaîne et donc de la faire grandir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.